Eh, hey, 42, viens voir. 42, viens voir. Quoi? Viens voir. Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les défis Je parcourrai la terre entière Dragon avec espoir Le Pokémon et leur mystère Le secret de leur pouvoir Donc, déjà, pour commencer à mettre une miniature sur une vidéo on va dire tu vas dans version bêta de YouTube Studio, tu atterris ici, tu descends, tout en bas. Et tu vas dans autre fonctionnalité, état de fonctionnalité une fois que tu es là, tu descends. Et là, tu as, as des trucs à activer. Regarde là, là par exemple, miniature personnalisée. Tu cliques dessus, là sera, il y aura un bouton désactiver, tu cliques sur activer. Et euh, faudra juste rentrer ton adresse email et peut-être euh, un code, mais qui sera donné juste Enfin tu verras. Ensuite, quand tu es là, tu cliques sur le. Le petit le petit bouton là, créer une vidéo ou un poste, mais mettre une vidéo en ligne. Voilà, quand tu es là, tu cliques dessus ou tu fais glisser un fichier directement. Donc là, je vais mettre euh, ouais, voilà ça. Normalement, là, tu peux. Il y a miniature personnalisée, tu cliques, tu prends une miniature et voilà, c'est la même. Après, tu fais ta vidéo, traduction, paramètres avancés ça, ta description, tes tags, tu mets ton titre, et voilà, après tu fais publier, et euh, voilà, c'est tout. Donc, ensuite, moi, pour faire mes miniatures, j'utilise Photofiltre. J'ai déjà créé un fichier de base, regarde là, miniature base, c'est la taille d'une miniature, quoi, c'est tout. La dimension, je sais plus combien ça fait, mais tu, tu, tu trouves, quoi, c'est la dimension d'une vidéo normale, merde. Moi, euh, pour euh, le fond, on m'a demandé aussi... Donc moi en fait là cette miniature est toute petite, toute tout, tout, toute petite. Donc euh, je suis j'aime la qualité. Euh, donc moi je, je mets 3D. Je choisis une couleur euh, rouge par exemple. Et voilà. Et là je pars sur tout le terrain. Mais moi ça bug un peu parce que mon PC il est un petit peu un petit peu beaucoup pourri tu vois. Et il puis un petit peu la merde on va pas se mentir. pour Mon montage j'utilise Stony Vegas. Et voilà c'est tout. Pour les j'utilise Bandicam. Et maintenant passons à la partie la plus intéressante, la partie sur mobile, et puisque c'est sur mobile et que je n'ai rien pour filmer mon mobile, bah, il va y avoir une qualité un petit peu moins bien, un petit peu beaucoup moins bien, j'espère que ça ne va pas trop bugger, la webcam sera pourrie, le micro sera peut-être pourri, mais tant pis, écoute, qu'est-ce que je te dis, euh, tout de suite donc pour commencer vous allez sur, euh, sur YouTube mais pas par euh, l'application, par, euh, par euh, Google, euh, Chrome, enfin n'importe, mais pas par l'application. Là il y a YouTube, donc euh, vous cliquez dessus. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur YouTube, vous appuyez sur les trois petits points en haut, les.. Enfin ceux juste en dessous de, à côté de la loupe. Vous, vous appuyez sur ordinateur. Pour passer à la version ordinateur. Mais ça évidemment vous pouvez le faire déjà si vous êtes sur ordinateur. Si vous avez un ordinateur, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais ensuite vous êtes là, vous recherchez votre chaîne. Une fois que vous êtes sur votre chaîne, tout en haut, normalement, vous avez gestionnaire de vidéos. Vous cliquez dessus. Ensuite, quand vous êtes là, vous vous zoomez. Enfin, vous allez sur chaîne. Normalement vous apparaissez là. Et normalement là, vous avez plein de trucs de désactiver. Euh, Là par exemple miniature personnalisée ça sera marqué désactivé euh, pareil quoi Ça, vous avez compris et ça activera plein d'autres trucs en même temps une mise en ligne de vidéos plus longues et... etc etc faudra juste rentrer son email et valider un code c'est tout une fois que vous avez fait ça pour commencer il faut installer youtube studio espace insuffisant mais je t'emmerde on va pas y aller tout de suite ok voilà donc quand vous arrivez sur youtube vous appuyez sur la caméra pour euh, la petite caméra pour mettre une vidéo. Voilà, on va mettre cette superbe vidéo de absolument magnifique. Bref, donc vous mettez votre titre, Vous mettez votre description, bah, voilà. De toute façon, ça vous pourrez modifier après. Vous mettez votre vidéo en privé. Voilà. Après, vous vous allez, vous la publier voilà donc euh, votre vidéo elle est prête c'est bon donc, maintenant vous, vous faites retour vous allez sur youtube studio voilà donc euh, voilà vous prenez votre vidéo que vous venez de mettre vous, appuyez, vous cliquez sur le petit crayon vous pouvez gérer les tags la mettre dans une playlist euh, euh, vous avez les paramètres avancés aussi, people, blog, licence YouTube standard ou licence YouTube standard, c'est juste que les gens ils n'ont pas le droit de prendre votre contenu. Et Creative Commons, c'est que les gens ils peuvent prendre votre contenu point final. Voilà, et tout. vous pouvez même supprimer la vidéo YouTube, mais bon bref, c'est pas ce qu'on veut. Vous cliquez sur euh, modifier la miniature, vous cliquez sur miniature personnalisée, vous changez, vous prenez une magnifique miniature de toute beauté, toute beauté vous la sélectionné et bien évidemment après avoir fait ça tu n'oublie pas de mettre la vidéo en public ah. et voilà vous faites enregistrer et c'est terminé vous avez votre magnifique miniature de type euh, beauté de type beauté oui bien évidemment et elle est belle et je, voilà c'est déjà très bien ce que je viens de dire pour record j'utilise euh, mobizen pour, pour faire la miniature donc moi, avant j'utilisais celui-là Il y en a un autre en dessous mais je n'ai jamais essayé Donc je sais pas, je peux pas te dire euh, Tu te l'installes Espèce DE Thumbnail Maker Ah fuck, qu'est-ce qui se passait Bon bah, il ne veut pas marcher sur mon truc Mais de façon, le Thumbnail Maker il est facile à prendre en main euh, et, et voilà, il est facile à prendre en main, il prend. il est fait, il fait pour les bannières YouTube, de toute façon la taille, euh, ben, c'est la taille d'une bannière YouTube. Et voilà, c'est tout. Ben, moi j'ai de la chance parce qu'il ne veut pas marcher. Mon téléphone, là je ne même pas de bien, c'est un clipad sur, sur la batterie, derrière c'est marqué en gros, euh, ce, euh, noir sur blanc, euh, made in China. <rire> voilà, bref, je vais vous montrer comment détourer une image aussi pour enlever le fond. Mettre dans, une, mettre dans une bannière une miniature, enfin n'importe quoi. Pour effacer le contour d'une image, moi j'utilise background Eraser. Mais t'en as, as plein, plein, plein, t'en as des milliards et comme ça. Tu tapes Eraser sur Google Play ou l'Apple Store, enfin, t'en as, as plein. Tu fais l'eau de photos, ben pour mettre en photo quoi. Tu sélectionnes une photo, je vais prendre ça. Voilà cette magnifique photo que tout le monde aime bien évidemment. Là, tu peux euh, raccourcir, enfin faire comme, comme tu veux. Regarde, voilà. Les magnifiques yeux de chaboté. Là, t'as pour, euh, pour enlever une couleur spécifique. Là, tu as, as selon la, la force que tu veux mettre. Tu, tu m'as compris. Là, manuel, bah, fais, euh, là, tu as manuel. Tu fais manuellement. quoi, C'est tout. Là, tu répares pour bah, réparer. Après, quand tu as terminé, tu appuies sur OK. Là, tu choisis euh, pour, tu peux changer la couleur aussi selon euh, tu choisis le contour selon tu as un mal détouré ou pas Puis, tu, ben voilà. et pour le montage il y a deux trucs il y a Kinmaster Kinmaster qui, qui est moins bien je trouve que Power Director celui que je vais vous montrer juste après mais il peut faire les fonds verts donc moi sur mon téléphone, j'utilise PowerDirector. Donc voilà, donc là vous êtes euh, au début, vous arrivez euh, à, à l'accueil. La, à si c'est la première fois que vous lancez Director Bundle, au début, vous, ils vous demanderont un code. Le code, je vous le mets là. Et ou si vous avez foiré votre code ou, ou que vous avez mis euh, plus tard, c'est là, regardez. Activez sur le petit caddie. Voilà. Ça vous permet de mettre les vidéos en Full HD 1080p et de supprimer le filigrane. Le petit truc en dessous qui est by power director qu'on va souvent, souvent sur des vidéos où je vous mettrai Alors, by power director ça permet de le supprimer donc voilà c'est cool c'est assez sympathique ah oui si Mobizen aussi là un filigrane mais, mais nique ta mère j'espère que cette vidéo vous l'avez bien aimé non hein elle vous a été utile non enfin normalement elle a au moins été utile à une personne qu'à quelqu'un qui me l'a demandé enfin, j'espère non J'espère vraiment beaucoup qu'elle t'a été utile, mon petit bonhomme. Non. Et je suis tellement content que non.